Oui. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça la route? Ouais, ça. Tu trouvais facilement? Ouais, c'est quoi? Une sculpture. Je suis en train de faire une sculpture pour, pour un artiste. Là. C'est que je vais faire non Non, pas aujourd'hui, hein j'espère bientôt mais pas tout de suite. C'est du marbre, je t'ai préparé un petit morceau de marbre d'ailleurs. Oh, okay. hein on va aller chercher les outils. Donc les Compagnons, ça a été créé il y a 1000 ans à peu près en France. Hein il y a un peu moins de 1000 ans euh, au XIIe siècle Alors le Tour de France, il est organisé par les Compagnons. Il y a des maisons dans différentes villes, euh, on appelle ça des maisons de Compagnons. Ce sont comme des auberges un peu, euh, où on peut manger, dormir et prendre des cours. Donc on apprend, il y a beaucoup de la technologie, la géométrie, l'histoire de l'art, tout ça, sont transmis à l'intérieur de ces maisons. Donc il y a une mère dans chaque maison, un peu comme la reine dans une ruche, qui organise la vie de la maison et les compagnons travaillent dans différentes entreprises de la ville et puis le soir ils rentrent à la maison où ils peuvent ben, se, se laver, euh, se nourrir et euh, s'instruire. Voilà. Ensuite le voyage il est organisé euh, c'est à dire que par exemple quelqu'un qui arrive à Rouen, euh, il va passer, généralement selon les métiers les passages durent six mois ou un an. Euh, chez les tailleurs de pierre c'est un an. Comme on est assez lent il nous faut une année. Le départ est programmé par exemple chez les tailleurs de pierre c'est à l'ascension qui correspond à la fête euh, c'est la fête des, des tailleurs de pierre euh, il y a le congrès, il y a tout ça. Donc euh, tous les ans, à la même période, on change de ville, on remplit une feuille avec des vœux, puis on dit, bah, moi je voudrais aller à Strasbourg, ou à Paris, ou, euh, troisième vœu, à Marseille. Si tout le monde a demandé d'aller à Strasbourg, euh, s'il y a 50 personnes qui veulent aller à Strasbourg, ce n'est pas évident. Donc euh, on s'arrange entre nous, enfin on, fait, euh, on constitue le, le voyage comme ça. On essaye d'être le plus juste possible, Hein, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Euh, il y a beaucoup de fraternité, on va dire, chez les compagnons. C'est très important aussi. Et euh, c'est décidé comme voilà. ça. Avec ça Mais ouais. c'est lourd, lourd ça. Non. C'est taillant. Ça Mais sert à quoi lourd. celui Ça, ça sert à tailler la pierre. Avant, oui, voyager à pied. Donc euh, évidemment, le, le voyage prenait beaucoup plus de temps. Pour aller de Paris à Montpellier, par exemple, il fallait euh, ans ou trois ans. Maintenant, on monte dans un train où on a la voiture, selon les moyens. Moi, j'avais euh, trois malles une malle de livres, une malle de vêtements et une malle d'outils. Et je mettais mes trois malles dans le train. Et j'arrivais dans une nouvelle ville. Voilà, j'intégrais une nouvelle maison de compagnon. Et je faisais une année dans une entreprise ou sur des chantiers différents genres. Un ciseau. Et bon, il faut quand même un outil un peu plus lourd. Allez, je te donne une petite massette simple. On ne travaille pas la même pierre en Alsace qu'en Normandie ou à Paris qu'à qu Marseille. Le but, c'est de, de, de se déplacer et d'apprendre différentes techniques. Donc à chaque fois, ça remet en cause un peu ce qu'on avait appris précédemment. Puis ça vient rajouter des, des connaissances supplémentaires. Donc c'est ce qui permet d'avoir une formation plus complète. C'est un enrichissement par l'échange et par le voyage ça c'est une petite broche une pointe mmh. et ça c'est un ciseau ça, un... Un ciseau et lequel c'est les pour tailler les deux servent à tailler les deux tu vois, je vais te faire voir tu vois les deux sont en acier mmh.